Dans cette vidéo, on affronte la meilleure équipe de France de E-Cycling. La team Hexagone, composée de Paul, Antoine et Kylian. Dans mon équipe, la team YouTube, j'ai demandé à Alan et Mickaël de me rejoindre de la chaîne La Compagnie. On commence par installer nos vélos sur des home trainers qu'on relie aux jeux vidéo. On choisit ensuite les meilleurs personnages. On fait une petite configuration de fou, Et je pense qu'avec ça, on va pouvoir les battre. En tout cas, on va tout donner. Je vous garantis, ça ne va pas être simple. Alors, toutes les 5 minutes, une cloche va retentir. Ils vont devoir tirer un papier au sort et ça sera un gage à chaque fois à réaliser. Alors, est-ce qu'avec ces gages, on va pouvoir gagner Est-ce qu'on va aller au bout du parcours C'est ce qu'on va voir tout de suite. 3, 2, 3, go qui c'est qui est tout devant là hein bon. C'est moi, c'est moi. Il va se les gars. Maillot bleu. Ah, c'est bon, on est lancé, on est lancé. On rentre. Allez, ah, il est parti ah, Alain, on t'attend. Ah, mais c'est ah, vrai. vous. On ouais, toi le dernier, ouais. Ah, c'est pas facile hein C'est bon les gars Pardon hein. On essaye d'être groupés hein Allez, chaud est Alan est... Ah, Là on en Aspi spi. Ouais, ouais, c est c est ça. Bon. Faut qu'on reste comme ça quoi Ouais, c'est bon L'idée c'est quoi Aurélien ouais. que... bah, L'idée c'est d'être le plus collé possible Comme ça, c'est comme dans les vrais vélos On prend l'aspi et on force le moins quand on est derrière dans, 20, dans 15 secondes, ils ont un gage Ok On va pouvoir les rattraper 15 secondes le gage Allez on met la pression là. Le gage! C'est un, un pour personne? C'est un, un pour l'équipe? C'est un pour l'équipe? Va faire 20 pompes! Yes. Je fais un sprint avant! Allez! Allez. Ah, je suis là dites dans les commentaires, est-ce que vous validez les pompes ou pas Les pompes sont validées <rire> Ça va, ça va C'était un gage facile, hein C'est moi qui ai préparé les gages, donc je sais ce qui arrive On va pouvoir remonter 300 watts, les gars On a un bon rythme, là Qu'est-ce que si vous avez ah. Il charge le vélo, il y a un problème On peut remonter les gars Allez, Il a cassé le vélo Allez, le mécano Allez, le Allez, allez C'est bon, t'es là Du Je relance C'est rien 12 secondes Il a 12 secondes Allez, tu Ça grappe à 8% là Allez les gars, on tient C'est une petite Échange de vélo. Et change de vélo avec ton voisin. Oh, vas-y. Vas-y, viens. Tu vas faire quoi Échange de vélo. Allez, fais chasseuse, tu cales pas. Ah là, ça, ça, ça ressemble à 10 minutes là. <rire> <rire> ça cale pas, ça cale pas. Ah, ça leur fait perdre du temps, ah, façon de changer. Ah, c'est 2 minutes. Ah, on a même pas fait la moitié, ils transpirent. Ah bah là, ça. 112 minutes, on dirait. Nous, on est bien On transpire pas là on a sorti au maillon on est violet. ouais, la pause Ouais, pour moi. On va bon laisser aller. On Les On va te On On va On On On ah, ça va être ouais, ouais. Ouais, ouais. Je peux avoir l'instant ou pas? Tant la mets, ouais, la mets! La patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé! Ouais, C'est juste une petite répète quand on va gagner sur le podium, ça. Bon, ils nous ont mis 15 secondes quand même, hein! C'est pas vraiment un gage là Eh hein. ah, ouais. ah. non va bah, les gars C'est du on reprendre après ah. Allez on on trompé, hein. Dans 30 secondes ils ont le gage Allez Merci. Pierre, feuille papier, ciseaux Contre l'équipe adverse Celui oui. qui perd, il prend une minute Allez. Là, On va pas faire des gars Parce qu'on est déjà à deux minutes hein. ouais. <rire> de ça, ça fait poire. Ça fait faire mal ouais. <rire> Papier, taillou, ciseaux yeah <rire> allez là on les remonte Faut qu'on arrive à les remonter là Là c'est chaud On vient avec une minute d'avance du coup Ah vous nous laissez une minute d'avance Ah ouais ok On va devoir 8 km. Ok, Ils auront 8 km pour euh, revenir. À ah, savoir qu'ils auront encore des gages pendant cette remontée. Ah bon oui. Ah oui Ah ouais Mais là il y en a un qui est là. C'est jouable, c'est jouable. Il reste 8 km là, c'est horrible. Ah, il y a un truc à gagner, Aurélien Il y a un truc à gagner ah, ouais. Il y a quoi à gagner <rire> Le, voir, Le classement numéro 1, puisque c'est quand même l'équipe numéro 1 en France. Sur Zwift, ça voudrait dire qu'on est champion de France de Zwift, les gars. Ah bah ça, c'est de pression. On peut s'inscrire après. C'était là... il y a quelques semaines en plus le championnat de France. Ça veut dire que là, ils sont affûtés comme jamais. Et si on les bat affûtés comme jamais, les gars, l'an le prochain on se présente. Hein. Rasta Rocket, c'est nous. Hein. On est double. Allez, regarde. On ouais. ah, est nous Ouais Ça ah, minute, ça va. C'est au On va ça. Ouais. va ça. va ça. va pas ouais. On ça. va être compliqué, hein. 8 km pour qu boucher une minute. On relancer super fort, là. On part super fort. Récupérez un peu pour récupérer. un peu Et ils prennent pas de Là, ça va se jouer vraiment à la seconde. Ça va être très très ah. limite. Une minute en huit kilomètres, c'est du jamais vu. Il y a un gage, il y a un gage Arvid. Il est parti, on va leur couper leur route, les Voilà. Allez. Pédale avec les mains pendant une minute. C'est bon, ouais. bon ouais. go go, remonte, remonte, on se Remontrons Doucement, doucement, doucement, il va revenir après. On va rien Allez Kiki Allez, allez, allez Tranquille Deux allez. Ah nickel, allez, on est collé là 50, Là c'est facile, vous êtes dans Dans la spi. 47 de retard, c'est bon Ils reprennent rien là Je vais te payer un de Allez les gars, vous allez y arriver là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 Y a pas de virage Bravo les gars Yes merci à tous d'avoir suivi si vous voulez une revanche bah, vous marquez dans les commentaires Merci l'équipe de la compagnie merci, ouais. On a été bon on veut une revanche Allez les suivre et bien sûr allez suivre la team Hexagone Ils ont gagné bravo vous bravo